que l'œuvre de Gass est très touchante, d'abord parce qu'elle s'inscrit vraiment à la fois dans le prolongement de l'histoire de l'art au XXe siècle qui a vu dès la première moitié du XXe avec l'art abstrait le geste, le mouvement, la main prendre de plus en plus d'importance en peinture. Hans Hartung avait un peu lancé les choses. Et puis après, 1945, avec le courant expressionniste abstrait qui est né à New York, on a vu émerger un nouveau type de peinture permettant de libérer davantage les émotions, de jouer avec la couleur. On disait l'art se fait avec les mains, et avec toi, on est vraiment dans le, dans le sujet. Et après, aussi, le temps que tu laisses à la peinture pour s'exprimer, tu il la laisses couler, tu la laisses parler, tu je la laisses prendre vie, s'exprimer. Dans La peinture, c'est tellement fort. Des fois, il faut être humble mm. de, de, de le prosterner devant et de, de l'accepter qu'il est plus, plus fort que toi. Et en oh, bien sûr, tous les ducs. En, en, en bougeant les tableaux dans, dans toutes les sens, au mmh. sol, contre le mur et tout ça, tu l'orientes. En revanche, tu lui donnes une indication, il reviendra, il te donnera et c il un échange. C est, c est, cet échange. Voilà. C'est mmh. ça qui est hein, intéressant. Ce qui est intéressant avec Gaze, c'est qu'il a mis du temps avant de venir à l'abstraction et il l'a vraiment fait à sa manière. C'est-à-dire qu'à ses débuts, Gass a beaucoup expérimenté le figuratif, notamment quand il était en Iran. Il a beaucoup euh, peint, dessiné, que ce soit des portraits, des paysages, des natures mortes. Et en 1991, deux ans après son installation à Paris, la ville de la liberté, surtout pour celui qui avait connu la guerre entre l'Iran et l'Irak, et eh bien arrivé à Paris, il peut vraiment s'épanouir et en 1991, c'est une année importante puisqu'il a cette sorte de révélation de l'abstraction et de la couleur à travers dans un premier temps euh, trois couleurs. Euh, le rouge euh, qui pour lui est relayé beaucoup à ce qu'il a pu voir pendant la guerre, euh, le sang, la douleur euh, et tout le danger aussi que cette couleur peut véhiculer. Le noir aussi, le noir des cendres, euh, le noir des attaques donc une couleur très importante aussi. Et le blanc, le blanc synonyme peut-être d'une possibilité d'espérance de réécrire une page blanche. Début des années 2000, il va introduire une nouvelle couleur, le jaune. Le jaune qui, dans l'histoire de l'art, a souvent eu mauvaise presse par le passé. Le jaune, c'était la couleur du manteau de Judas, mais lui Gass, il va plutôt s'inscrire dans une nouvelle approche du jaune qui a démarré au 19e siècle avec les impressionnistes, avec Van Gogh notamment, la maison jaune où le jaune va pouvoir être synonyme de lumière, d'espérance et ce jaune va vraiment apporter une touche différente dans la palette de Gass qui était quand même un petit peu sombre avec le rouge, le noir, le blanc, des toiles qui étaient aussi très chargées de par les souvenirs de la Guerre. Et puis, au XXIe siècle, il continue petit à petit euh, toujours à se renouveler, avec l'exploration euh, du bleu de gaz. Alors là, on a un petit peu un résumé de toutes les couleurs derrière moi, donc c'est assez parlant. Euh, il commence effectivement en 2016 à introduire euh, ce bleu, euh, qui pour le coup effectivement aussi euh, est une couleur euh, très très forte, euh, synonyme d'azur, euh, à nouveau euh, d'espérance. C'était aussi une couleur euh, très importante pour le peintre russe Vassily Kandinsky, et C'est vrai que Kandinsky, c'est un nom important à citer quand on parle de Gass, parce qu'évidemment, il a fait partie de ceux qui ont exploré les voies de l'abstraction au début du XXe. Il a par ailleurs écrit un livre très important qui s'appelle « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier ». Et je crois qu'effectivement, cette dimension de spiritualité, elle est aussi très forte dans la peinture de, de Gass. Et le bleu, d'une certaine manière, l'exprime. Et en même temps, c'est aussi rattaché à la tradition et à la culture persane. Et il me semble que c'est cet équilibre entre différents courants, euh, différentes aussi phases temporelles, qui fait la, la richesse et la, la densité de, de l'œuvre de Gass.